On ne se connaît pas encore, comme si on se connaît depuis toujours. J'aimerais gagner ton cœur, pas comme un objet que je voudrais avoir. Tu m'inspires. À chaque fois que j'inspire, sans jamais expirer l'odeur du narcissisme. Belle orchidée bis Une fleur rarissime Des bons instants intimes Quand il commence à pleuvoir J'aime admirer ton beau visage rond de fraîcheur citron Exquis jasmin blanc Du printemps noir je décris un visage, il n'y en a pas plus sage. Une beauté de mirabeau, une beauté de chez nous, grande bouffée d'espoir. Le vrai amour est toujours réciproque. Un miroir qui ne peut se voir sans un autre miroir. Est-ce qu'on peut croire? À ce dont on veut croire, se mettre debout, si on a envie de s'asseoir, si les croyances sont la dictée du pouvoir, même la peur a du cran, cette même peur qui nous prend, même les ont des oreilles, je n'ai jamais rien vu pareil, quand tout le monde se met en mouvoir. La culture de la non-culture dessinée, C'est NCD, en elle Qui s'est fait pousser des ailes Qui prétend en savoir J'ai pris le large Le long de la chaîne Le cœur qui déchaîne Différemment d'une scène Échangeant des paroles Dépourvues des, des folles Jouées dans un rôle Dis-moi ton nom File-moi ton adresse, donne-moi ton numéro qu'on puisse se voir. Aime-moi comme je t'aime, je t'aimerai comme tu m'aimes. Si je vis une centaine de vies, je n'aurai jamais envie d'être avec une autre fille que toi, le matin comme le soir. Je sens que tu es ma liaison avec le passé et le présent. Je ressens de la joie à chaque fois que je te vois. Quelquefois permanente, d'autres fois provisoire. Quelquefois permanente, d'autres fois provisoire. Aujourd'hui, 8 décembre 2020.